Bonjour, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo de parole d'experts où aujourd'hui, bah, exceptionnellement, on va pas parler directement d'immobilier. Donc, ben, Je suis en compagnie d'une personne que je vais vous présenter dans un instant. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est régulièrement abordé, une question qui est régulièrement posée. C'est que faire de vos revenus immobiliers Alors, Il y a plusieurs solutions par rapport aux revenus immobiliers. Ben, soit vous allez pouvoir les dépenser dans les magasins, dans les commerces. Donc ça, c'est quelque chose qui va faire plaisir ben, à vous, à votre famille, à votre entourage. Mais ça ne va pas faire prospérer votre patrimoine. La deuxième solution peut être bah, de demander à votre banquier ce qu'il peut faire de votre argent. Et là, il va vous dire qu'il va le placer sur des supports type assurance vie ou choses comme ça. Et là, bah, vous allez vous retrouver avec des rendements euh, aux alentours de 3%. Donc, par rapport à des rendements à deux chiffres qu'on peut avoir dans l'immobilier, bah, c'est vrai que c'est un petit peu contre nature d'aller sur des rentabilités comme ça. Et une autre solution euh, qui est un peu plus plaisante, celle-ci à mon goût, c'est d'investir dans des start startups. Donc ça, l'investissement dans des startups, c'est quelque chose qui, au premier abord, peut faire peur. Bah, D'une part, par rapport à une part de risque d'investir dans une société dont on ne connaît pas forcément l'aboutissement et en même temps, bah, de savoir à qui s'adresser, euh, comment s'y prendre. Donc pour savoir comment s'y prendre et à qui s'adresser, j'ai la personne <rire> qu'il me faut et qui nous faut. Bonjour. Très bien. Bonjour Jérôme. Donc, euh, bah, je vais juste te laisser. Euh, bah, de présenter, dire un petit peu bah, qui tu es, ce que tu fais, et puis bah, la solution que euh, que tu nous proposes pour pouvoir investir sereinement dans des startups. Très bien, très bien. Merci beaucoup euh, Jérôme de m'avoir invité. Je t'en prie. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici avec vous. Bonjour à vous qui nous écoutez. Et donc je m'appelle Joao de Saldania. Je suis portugais. Euh, C'est un plaisir d'être en France et de, de rencontrer Jérôme et je travaille avec une, une société, c'est un, un club dont je suis le, le président du comité des membres et donc je les représente auprès de la direction du club et, et c'est un club qui s'appelle Angel Business Club. C'est un club qui eh, travaille avec des sociétés qui sont en un stade de développement assez jeune. Nous avons plusieurs segments de, des start-up des et des moins start-up déjà des sociétés un peu plus développées certaines qui sont déjà à un stade de développement qui euh, leur a déjà permis de prendre la décision d'aller en bourse donc on peut et, et on finance ces, ces sociétés donc l'idée c'est de vraiment de les aider à se développer à prendre de l'ampleur à augmenter leur chiffre d'affaires augmenter leurs revenus leurs bénéfices et puis créer pour les membres du club ce qu'on appelle des événements de liquidité où ils vont pouvoir euh, recevoir de l'argent, du cash, euh, de, en, en échange de leur participation dans ces sociétés-là. En tant que euh, club, le club va investir dans différentes sociétés. Il y a une équipe euh, du club de, de, de professionnels de ce qu'on appelle le, le corporate finance qui sont basés à Londres, qui choisissent divers, différentes sociétés et qui euh, font les investissements pour le club. Les membres du club vont euh, appartenir au club, vont pouvoir faire des contributions mensuelles, donc ils vont payer leurs cotisations tous les mois et en échange vont recevoir une valeur équivalente, souvent supérieure, en actions dans les sociétés dans lesquelles le club investit. Donc pour un membre euh, qui, euh, du club, il peut par exemple rester tranquillement en train de bénéficier de ses revenus euh, de son patrimoine immobilier et avec ses revenus devenir membre de notre club et savoir que le club a une équipe de professionnels qui vont faire fructifier cet investissement euh, ou, ou, ou, ou fructifier plutôt les investissements que le club fait avec les contributions des, des membres de façon à ce qu'on arrive à avoir à peu près, euh, on essaye de, de, de dépasser les 20% de retour par an. Depuis que le club euh, existe, euh, juin 2015, euh, on a fait déjà 10 euh, investissements et parmi ces 10 investissements, il y a déjà deux sociétés qui sont cotés en bourse sur, à Londres, sur la bourse de, de Londres, avec des, des entrées en bourse euh, de, avec beaucoup de succès, avec des plus-values importantes, au-dessus de 30% pour, euh, pour les membres. Et nous avons d'autres sociétés, euh, plusieurs autres, où le, les, elles ont pris... Euh, 50% voire 100% et même au-delà depuis le premier investissement du club. Et parce que ce qui est important de voir c'est que euh, en fait les sociétés ce n'est pas euh, les petites start de quartier comme on pourrait s'imaginer, c'est quand même des start-up qui, euh, enfin, qui ont déjà un certain niveau, euh, qui ont déjà besoin d'un montant de financement relativement important et derrière quand on parle d'évolution voilà c'est pas juste une société qui va simplement se développer et bien fonctionner c'est vraiment de l'évolution qui va aller jusqu'à de l'introduction en bourse du développement européen voire euh, voire mondial donc c'est quand même un niveau de risque qui est assez faible parce que ben avant c'est déjà des professionnels de de l'industrie des professionnels des, des startups déjà qui vont les sélectionner et après au niveau investissement c'est des sociétés qui ont euh, qui ont déjà des, des, des grosses évolutions en perspective quand vous les choisissez. Quoi. Oui, c'était exactement cela. Et nous faisons la, la segmentation des, des sociétés selon leur niveau de développement. On a des, certaines sociétés, pas beaucoup, qui sont la, la, la start pure, qui est en pleine phase de, de, de démarrage, où c'est encore une idée, où ils se disent... On va commencer et qui ont besoin de ce, ce capital initial de, de, pour, pour, pour, pour démarrer l'activité, euh, mais on est plutôt sur des start-up qui sont déjà un petit peu plus mûres, qui génèrent déjà des, rend, des, des revenus, qui ont des, des équipes et ça c'est un point euh, peut-être le plus important au moment du, du choix de sociétés dans lesquelles on va investir, c'est vraiment, euh, qui est l'équipe qui dirige la, la, la, la, la, la société Qui est-ce qui pilote le projet Est-ce qu'ils l'ont déjà fait euh, dans le passé Et quel est leur niveau d'expérience Quel est leur niveau de succès Donc on essaye vraiment de mettre tous les atouts de notre côté parce que quand on parle de société, on parle aussi de personnes et on parle aussi d'un niveau de, de risque qui est en général assez élevé. Et ce que nous faisons, c'est de mettre en place tous les garde-fous, toutes les protections possibles pour protéger nos, nos investissements et les intérêts de, euh, de, nos, euh, de nos membres. Et donc euh, euh, cet aspect est, est vraiment euh, important et surtout les, les équipes qui pilotent les projets, leur expérience, leur niveau de, de, de capacité, de compétences et tout. Donc ça est de façon à pouvoir. Euh, réduire et, et gérer les risques dans, de, de, du projet et avec une équipe de, équipe de direction du club en même temps donc oui. les, les, les, les fondateurs les personnes qui font les, les choix en même temps de ces startups, euh, interviennent aussi oui. euh, au niveau du, dire, du développement des sociétés amènent aussi leur expérience, leur expertise euh, pour aider justement au développement de, de ces sociétés oui. On, les laissez pas juste dire, voilà, on investit, on met de l'argent, et puis elles que pourra, quoi. vous vous poussez en même temps Exactement. Euh, au développement. Alors, mais, mais, vraiment, merci Jérôme d'avoir posé cette question, parce que c'est vraiment la bonne question à poser, dans le sens où le club euh, fait des investissements dans ce qu'on appelle du, du capital financier, on comprend tous ce que ça veut dire, c'est du cash, et du capital humain. Là, c'est un petit peu plus euh, euh, subtil. Et qu'est-ce que c'est que ce capital humain qui est tellement important pour notre club au moment de faire des investissements Eh bien, c'est toutes les compétences et les services que le club peut apporter aux sociétés et dont elles sont friandes, dont elles ont vra vraiment besoin. Des fois, ça peut être, par exemple, euh, tout simplement de faire un site internet. Des fois, ils ont besoin d'un logo, ils ont besoin de, de, de conseils marketing, ou juridiques, ou financiers, ou euh, euh, techniques ou autre que le club apporte aux, aux sociétés. Mais il y a un autre aspect qui est très important qui est lié au fait d'avoir un réseau de, de membres, nous avons quelques milliers de membres qui sont actifs dans le club et donc on va pouvoir, euh, ces membres vont souvent demander à participer au développement de la société dans le sens où ils se disent, ah ben bah, tiens, c'est la société une telle qui a ce produit ou ce service, eh bien moi je connais quelqu'un qui pourrait être intéressé pour représenter cette société sur tel marché, ou qui connaît euh, quelqu'un qui pourrait ouvrir une porte pour euh, aider à vendre euh, les produits ou le service à travers telle euh, façon, donc c'est vraiment ça pour les membres, c'est extraordinaire parce qu'ils ont la possibilité de, de participer activement dans leurs investissements mmh. ou dans les, les investissements qui sont faits par le club mmh. et pour euh, les, les sociétés, elles sont absolument ravies d'avoir euh, tout ce capital humain, tous ces potentiels ambassadeurs de leur marque et de Pour, être, euh, voilà, pour être concret par rapport à ça, hein, je crois qu'il y a un, un exemple avec une société anglaise qui développe des jus de fruits. Oui. Voilà, donc voilà, on ne va pas rentrer dans le détail de cette société, mais qui a un, un procédé de fabrication vraiment euh, très spécial et donc qui est très prometteuse. Oui. Euh, et ben parmi, les, parmi les membres, voilà, quelqu'un qui a dit, ben moi je connais quelqu'un qui est dirigeant d'une chaîne de magasins. Exact. Et ce contact-là ben, a permis d'avoir une diffusion nationale dans une grande chaîne de magasins qui est connue dans toute l'Europe. Exact. Euh, juste par ce contact d'une personne du club ou quoi. Exactement, c'est un excellent exemple, c'est exactement cela. Voilà, et donc ça, multiplié par le nombre de sociétés, etc. Alors, oui. un point important, c'est euh, donc pour les gens donc, qui nous regardent et qui se disent bah, « Tiens, moi, voilà, j'ai du capital, je voudrais investir dedans. » Est-ce que c'est, euh, je dirais, à, à l'investisseur euh, de dire bah, « Tiens, vois, moi, voilà, j'ai de l'argent et je vais le mettre, je vais investir dans telle ou telle société. » va faire son choix parmi une présélection qui a été faite par le club. Ou alors, est-ce que c'est juste ben, une cotisation qui est donnée euh, C'est-à-dire que le club récupère une certaine somme d'argent et là, ben, c'est vous qui faites le choix ou alors est-ce que c'est divisé entre toutes les sociétés comment, comment est réparti, je dirais, l'argent de l'investisseur qui nous regarde et qui se dit « Demain, je rejoins le club ». Bien sûr. Comment on va travailler son argent derrière Alors, au moment de, de, de, de rejoindre le club, les membres vont faire une contribution en capital. Donc, il y a différents niveaux et chacun peut choisir… Le, le, la contribution qu'il souhaite, c'est à partir de 89 euros par mois. Donc, on parle de petits montants. Ah, c'est des petits montants. Hein. Des tout petits montants. Donc, ça, c'est un, un... Et je fais juste une petite parenthèse. C'est vraiment la possibilité de monsieur et madame tout le monde pouvoir participer à des investissements qui, normalement, sont réservés à des élites à des, et à des personnes qui sont très fortunées. Et en devenant membre voilà, du club, ça c'est bien pour commencer quoi. Ça fait juste un petit budget, exactement, voilà, une petite part des bénéfices des loyers, hop, qui est pris, qui est mis dedans, juste pour tester, voir ce que c'est, voir comment ça fonctionne. Et tester la machine, comme absolument. je dis. Absolument, absolument. Donc on parle de petits montants, mais ces petits montants donnent accès à pouvoir participer à des euh, à des opérations qui peuvent être très intéressantes. Mmh. Et donc c'est le club qui va recevoir ces cotisations et qui va utiliser une partie, non pas la totalité du montant, euh, parce que le club lui-même a des frais, ah, il a des oui. frais. Donc, une partie de cette contribution va être utilisée pour les contributions, euh, pour, plus, pour les investissements dans les sociétés. Oh. Et ça, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure quand on parlait de capital financier. Donc, c'est le cash qui va être injecté dans les sociétés. Et pour compléter cet investissement, il y a cet aspect de capital humain, donc tous les services, toutes les contributions que le club peut faire euh, en, en, en nature euh, envers les sociétés qui va compléter le montant total de l'investissement. Donc par exemple, pour un investissement de 100 000, le club va peut-être mettre euh, 50 000 en cash, et 50 ou 60 ou 70 000 euh, en service. D'accord. Donc, et, et là, on peut aller euh, 100 000, 110, 120, ah ouais. après ça, euh, ça dépend, voilà. D'accord. Et donc, la personne, donc, euh, comme tu dis, donc la, la contribution qui est donnée donc, de 89 euros par mois, ce n'est pas la personne qui dit, tiens, moi, je mets telle somme, alors 89 euros ou plus, sur oui. telle société. En fait, c'est une somme qui va dans un pot commun qui va servir à financer un ensemble de sociétés et ce qui garantit en fait la rentabilité. Exact. C'est-à-dire que si à un moment il y a une start-up sur laquelle vous avez, euh, vous, avez, euh, vous avez eu des espoirs et puis à un moment pour une raison quelconque, cette oui. start-up malheureusement ne fonctionne pas, l'argent n'est pas perdu parce que bah, pour une peut-être qui va moins bien fonctionner, il y en a neuf à côté exactement. qui vont remonter le niveau et ce qui fait que le capital qui est investi est quasiment garanti. Quoi. Exactement, exactement. Donc c'est vraiment ça. Il y a une répartition du risque euh, qui est faite euh, donc par une équipe de, de, de, de professionnels donc, euh, du club qui vont choisir les, les bons projets. Mais comme je vous ai aussi tout à l'heure, c'est une activité de risque. Mais parce qu'on parle de personnes, et je vous donne un exemple tout simple, admettons que c'est une société qui est un petit peu dépendante de son fondateur, et que son fondateur a un accident et il est à l'hôpital pendant oui. trois mois, euh, et bien, pour ne pas dire quelque chose de plus grave, euh, et, et donc la société évidemment va souffrir. De cette, de cette situation. Donc ça, c'est les côtés des risques qui existent. Et donc, euh, euh, il faut être conscient que ce côté risque existe, qu'il est présent, mais que nous, du côté du club, on essaie de mettre en place vraiment tous les, les garde-fous nécessaires pour protéger les intérêts euh, des membres. Et si jamais il y a une société qui prend du retard parce qu'il y a un problème de, comme celui-ci ou, ou un autre, eh bien, il y a... Plusieurs autres qui vont être en, en plein, plein essor, en plein développement. En... Voilà, qui vont compenser. Qui vont compenser, absolument. Donc, donc là, on parle, je dirais de, au départ, donc pour commencer, comme je dis, pour tester la machine, de petits investissements oui. de 89 euros, voire après un petit peu plus. Mais après, euh, la possibilité pour une personne qui dit ben voilà, moi j'ai eu mes revenus locatifs que j'ai mis de côté pour l'instant et j'ai euh, plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Est-ce qu'il y a possibilité de rentrer, euh, je dirais, de manière un, un, peu plus, euh, un peu plus concrète dans le développement d'une société Est-ce qu'une personne oui. peut dire, bah, tiens, moi, je veux vraiment, bah, par exemple, cette société qui fait les jus de fruits, dire, bah tiens, moi, est-ce que je voudrais mettre euh, 10 000 euros dans cette société parce que vraiment, j'y crois et tout ça, quoi. je sais que ça va marcher et aujourd'hui, j'ai l'argent pour faire ça et je voudrais vraiment euh, investir en tant que business angel dans cette société en particulier. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible, ça Oui, absolument. Alors, au moment de devenir membre du club, eh bien, on a un profil d'investisseur qui est attribué automatiquement, mais euh, qui est un profil restreint dans le sens où on ne peut pas recevoir des offres d'investissement. Par contre, il est possible de changer ce profil pour quelqu'un qui a une valeur patrimoniale élevée ou qui est un investisseur à eh bien, ils peuvent changer le profil. Et à partir de ce moment-là, le club, chaque fois qu'il aura des, des, des, des opportunités d'investissement, le club va contacter, communiquer avec ses membres et leur dire « voilà, on a la société » des jus de fruits ou ouais. une autre qui a besoin de lever par exemple euh, 100 000, 200 000, 300 000 euros et donc si vous voulez contribuer et eh bien vous pouvez contribuer et des fois normalement c'est des petits montants aussi, c'est des, des gens qui peuvent contribuer à partir de 500 euros, 1000 euros et puis il y a ceux qui disent non et moi ce qui m'intéresse c'est de placer euh, 20 000 ou 10 000 ou 50 000 donc on l'a… En ouais, fait un... vraiment euh, c'est ouvert oui. en fonction du, oui. du, du, niveau, du, du niveau de risque que chacun veut prendre. Absolument. Il y a moyen soit de le mutualiser et de le répartir oui. sur plein de sociétés ou alors de temps en temps de se dire tiens, il y a telle opération qui est possible euh, ou dire tiens voilà, j'ai euh, 10 000 euros, et ben, je mets euh, 2 000 euros dans cinq sociétés euh, précises. On fait, vraiment, euh, on fait vraiment comme on veut. Quoi. Oui, oui, à partir du moment où on a ce profil d'investisseur où on peut participer à ce genre d'investissement, eh chaque fois qu'il y aura des opportunités, le club va les contacter, va les le communiquer, et donc ils, seront, ils pourront participer ou pas, chacun est libre après de le faire, et, et on a des cas, des, des, des membres, j'ai des, des membres par exemple qui participent à toutes les opérations mmh. du club, il y a d'autres qui disent... Moi, celle-ci, elle me plaît bien. Celle-là, euh, non. Cette fois-ci, je ne peux pas. Ça ne m'arrange pas. Mmh. Donc, euh, voilà. Et donc, ouais, oui. il y a, y a ça, une grande euh... flexibilité. Bon, voilà. Donc, là, j'espère qu'on aura pu répondre à, à cette question que vous, vous posez que faire, que faire de mon argent Alors, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'autres possibilités, bien sûr, au sein du club. Alors, comme vous le voyez, bah, on a la chance d'avoir Joao qui est là avec nous et qui est régulièrement en France. Donc, là, oui. on est à Lyon. En même temps, bah, tu vas un petit peu partout en France et en Europe. Oui. Ah, J'adore euh, venir voilà. en France, je dois dire. Voilà, ouais, c'est <rire> le plus beau pays. Ah, bah, c'est ah, magnifique, c'est magnifique. Donc, euh, voilà, donc, que vous soyez un petit peu n'importe où en France, bah, vous pouvez avoir, bah, comme moi, voilà, le plaisir de, de rencontrer Joao et puis de discuter avec lui parce qu'il y a des réunions d'information, de oui. présentation, tout ça en plus qui sont faites en présentiel euh, régulièrement. Donc, voilà, vous pouvez y assister aussi si ça vous intéresse. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires qui sont en dessous de cette vidéo. Dites-moi aussi si vous voulez plus d'informations, d'autres vidéos, des témoignages ou des choses comme ça. Voilà, je me ferai un plaisir de, de, de compléter cette vidéo par d'autres si, euh, si vous en avez besoin. Je vous mets toutes les infos en dessous également. Bah, si vous voulez avoir plus d'informations sur le club, vous pouvez cliquer. Il euh, y a un des liens qui va se balader quelque part au-dessus ou en dessous de cette vidéo. Et puis, bah, n'hésitez pas à me, à me recontacter aussi si vous avez euh, plus d'informations sur l'Angel Business Club. Parfait. Merci Joao. Merci Jérôme. A très bientôt. Merci à vous. Merci à vous et à la prochaine. Au revoir.